Bonjour les amis, alors voilà je suis dans mon nouveau bureau, là je commence à trouver un petit peu ma place ici, j'ai encore quelques aménagements à faire mais ça y est je vais pouvoir commencer à travailler de nouveau. Donc euh, j'ai une pièce bien dédiée euh, à, à mon bureau ici donc nouvelle maison, euh, Seul étage, plus d'escalier, donc ça fait du bien aux genoux. <rire> donc euh, après ce déménagement, donc euh, je vais reprendre euh, le travail euh, ici. Donc j'ai un petit peu reconnecté tous mes appareils et une très bonne euh, surprise, euh, j'ai vu, j'ai découvert, j'ai redécouvert en fait que euh, l'IMAC sur lequel euh, je travaille euh, maintenant, quand même, depuis depuis quelques années, je l'avais acheté rapidement parce que j'avais eu un problème avec mon iMac précédent et je n'avais pas remarqué que ce modèle-ci permet de connecter deux écrans supplémentaires ce qui me fait qu'avec cet iMac je peux avoir une station de travail à trois écrans, donc l'écran principal et un écran de chaque côté. Je vais vous montrer donc sur une photo, comme vous voyez donc on a trois écrans, alors, ça c'est pas mal du tout, c'est grâce donc euh, à deux connecteurs euh, au dos, alors que je n'en avais qu'un sur euh, l'iMac précédent. Je n'avais pas du tout remarqué au moment où j'ai installé ce nouvel iMac qu'on pouvait euh, connecter deux écrans euh, au lieu d'un précédemment. Donc, euh, ça rend euh, l'iMac euh, beaucoup plus performant au niveau de, de, de station de trading. Donc vous avez deux écrans ce qui permet euh, donc notamment avec la plateforme de trading ProRealTime d'étaler vos, vos graphes sur euh, une plus grande surface ce qui est quand même euh, un avantage intéressant. Donc si vous cherchez une station de trading, bon vous pouvez bien sûr euh, vous, vous acheter une station de trading avec six écrans ou 8 écrans mais si vous êtes débutant euh, ce n'est peut-être pas vraiment nécessaire. Normalement avec chaque ordinateur vous pouvez installer un écran supplémentaire que ce soit un PC pas de problème, vous pouvez même changer la carte si c'est une tour et euh, faire en sorte que vous ayez euh, plusieurs sorties et mettre des écrans supplémentaires. Ça ne coûte pas très cher de changer euh, la carte mais si vous préférez travailler sur Mac et eh bien vous savez maintenant que sur un iMac vous avez la possibilité de connecter deux écrans donc vous avez une belle station de travail avec trois écrans au total donc c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Donc vous pouvez très bien euh, mettre sur votre écran principal euh, l'unité de temps sur laquelle vous allez, euh, vous allez trader principalement et sur les écrans intermédiaires par exemple. Une plus petite unité de temps à gauche, deux, deux unités de temps plus petites à gauche et à droite euh, les plus grandes unités de temps ou bien vous mettez donc euh, principalement les unités de temps euh, plus petites euh, à gauche ou à droite, c'est selon vos choix puisqu'avec ProRealTime vous pouvez bouger les graphiques comme vous voulez ce qu'on ne peut malheureusement pas faire avec MT4. Si vous voulez Plusieurs graphiques sur MT4 vous êtes obligé d'ouvrir plusieurs plateformes de trading MT4 ce qui n'a pas la, la même souplesse que ProRealTime. Donc j'ai utilisé MT4 durant des années j'en ai été très content donc on arrive à très bien trader avec MT4 mais sur ProRealTime surtout lorsqu'on fait du scalping on arrive quand même à voir les avantages de cette plateforme notamment le fait de pouvoir trader en tick également. Donc euh, dans ma formation scalping vous voyez comment je, je trade en tic en 50 et 100 tics pour arriver à prendre vraiment le point d'entrée idéal et euh, comme je l'ai expliqué dans, dans, dans une autre vidéo. Donc euh, vous êtes un sniper, euh, vous êtes vraiment un, un tireur d'élite et vous devez essayer de trouver le moment idéal pour rentrer et sortir bien sûr au bon moment, ce qui est tout aussi important. Parce qu'il ne faut pas reperdre vos gains une fois que le marché euh, vous offre une opportunité de gagner de l'argent. J'ai enseigné ma méthode à, à une personne ici à, à Tenerife euh, qui me l'avait demandé et je lui dis voilà tu, tu rentres, tu sors euh, rapidement, il ne connaissait pas bien le scalping et euh, donc je lui explique donc il faut sortir très rapidement quand tu as tes gains. Alors j'étais à côté de lui et je, je le vois là, ça y est il gagne et, et il attendait, il attendait. Mais je, moi je ne comprenais pas, je, je, je, je, je, peux, je peux imaginer maintenant que ce n'est pas évident pour toute personne de, de prendre immédiatement ses gains, on préfère attendre. Mais les indicateurs, vous devez regarder les indicateurs, en tout cas ceux que moi j'utilise dans ma formation au scalping, ils vous donnent des indications claires, c'est le but bien sûr des indicateurs, de quand vous devez rentrer et quand vous devez sortir. Donc quand vous arrivez à un moment donné où par exemple le stochastique est, est, est suracheté eh bien ce n'est pas la peine d'attendre que le marché redescende parce que vous avez une très grosse probabilité qu'il y ait une réaction. Donc prenez vos bénéfices, coupez votre position et prenez vos gains et attendez la prochaine opportunité. Ça ne sert à rien d'attendre et pourtant quand, quand on voit certains, certains débutants en trading, eh bien, ils veulent attendre, ils veulent gagner plus, ils veulent gagner plus. Mais non, en, en scalping le but c'est de faire 5, 10, 15, 20, 50 trades par jour si vous voulez mais de prendre rapidement vos gains et ainsi vous arrivez à faire des, des performances de l'ordre de 95% de trades gagnants sur la journée ou même en, en peu de temps, donc en, en une heure ou deux heures, comme, comme je le conseille, c'est pas la peine de, de vous épuiser devant les écrans, vous risquez de, de reperdre ce que vous avez perdu les heures précédentes si vous n'avez pas toute la concentration. Et c'est très difficile de rester concentré pendant 8 heures. Donc, euh, si vous voulez trader plus longtemps, dans la journée et eh bien faites des pauses, n'essayez pas de, de prendre tous les trades, toutes les opportunités et ça c'est une bêtise qu'il ne faut certainement pas faire. Il faut être en pleine forme lorsqu'on trade, il vaut mieux trader 1 heure ou 2 le matin quand vous êtes en pleine forme après votre déjeuner. Levez-vous tôt si c'est possible pour être là à l'ouverture des marchés quand ça bouge bien. Et bon vous pouvez très bien terminer votre journée en une demi-heure. Hein, si vous avez un objectif euh, bien défini et bien vous tradez euh, jusqu'à atteindre votre objectif. Donc euh, voilà c'est ce qu'il ce qu faut faire si vous voulez euh, avoir de, de très bons résultats. Donc dans cette vidéo je voulais vous parler, euh, d'abord je reprends mes, mes vidéos ici dans mon nouveau bureau. Et ensuite euh, donc euh, vous expliquer que si vous cherchez une station de trading pas trop cher, bon même si un Mac euh, ce n'est pas bon marché mais vous avez au moins une, une première station de trading avec trois écrans puisque vous pouvez connecter n'importe quel écran euh, de PC sur, euh, sur un Mac avec un, un connecteur donc euh, adapté et vous avez ainsi euh, trois, Trois, trois beaux écrans pour trader, c'est magnifique, c'est plus que ce qu'il faut si vous, si vous voulez. Moi j'ai vu des débutants qui ne savaient pas encore trader, euh, s'acheter des stations de trading magnifiques. Je ne sais pas s'ils sont arrivés euh, au, bout du, au, au bout de, de leur rêve euh, avec la formation qui suivait, mais euh, en tout cas euh, je pense que vous pouvez y aller petit à petit avec un, un PC ou même un, un Mac, un, un iMac comme celui-ci. Et vous aurez plus que suffisamment pour, pour arriver à de bons résultats si vous suivez une bonne formation. Donc euh, ces derniers jours, j'ai publié également par, par email euh, à ceux qui sont abonnés à ma liste email des résultats de quelques étudiants, donc qui m'envoient leurs résultats. Et euh, il suffit de, de voir ces résultats pour euh, moi ça me donne énormément de satisfaction de voir que mes étudiants arrivent à, à de tels résultats. Donc vous pouvez avec ma méthode de scalping avoir un objectif de 95% de trades gagnants, après bien sûr les 5% restants, il ne faut pas faire de bêtises, hein, ça c'est clair. Mais euh, je pense que j'ai mis au point une méthode quand même efficace. Je la travaille toujours, je, je continue à apprendre, à suivre les conseils d'autres traders plus expérimentés. Je regarde d'autres formations euh, également. Donc euh, je cherche toujours à m'améliorer, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai cherché toujours à étudier lorsque j'enseignais quelque chose, à offrir le meilleur de, de mes connaissances et de ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc euh, voilà c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo eh bien, -la, -la, et bien euh, likez-la, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Et si vous cherchez encore une méthode de trading efficace et eh bien vous avez un lien ici au-dessus vers euh, mes méthodes de trading et particulièrement ma méthode de scalping, scalping et Ishimoku et vous aurez ainsi euh, une très bonne base pour démarrer et avoir de très bons résultats en suivant cette formation. Donc je vous souhaite beaucoup de succès en trading, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo, à me contacter ou à bien sûr acquérir ma formation au scalping et ainsi nous pourrons travailler ensemble pour vous amener à de très bons résultats. Voilà, Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Inscrivez-vous ici en dessous et cliquez sur la petite cloche. Ainsi, vous aurez euh, un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.